De nouveau sur la chaîne Freak Entertainment, c'est un honneur de vous retrouver comme à l'accoutumée et surtout de partager cet instant euh, sur Devenir Acteur. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire merci à, à toutes ces personnes qui regardent nos vidéos, toutes ces personnes qui les likent, toutes ces personnes qui ont laissé des, des commentaires, toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo afin que les autres aient vous êtes bel et bien sur la plage My Freak Entertainment et vous regardez actuellement le programme « devenir acteur ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Alors, très important dans la mesure où c'est ça qui résume euh, le rendu sur le, le, le plateau, euh, la mémorisation de son texte. La mémorisation de son texte. Avant toute chose, je voudrais dire, euh, si vous ne croyez pas en vous, si vous n'arrivez pas à improviser, si vous ne connaissez pas le travail à faire, ce sera très impossible, très compliqué d'ailleurs, de mémoriser son texte. Mémoriser son texte. Vous devez croire en vous, avoir confiance, vous devez... Euh, pour pouvoir improviser, vous pouvez connaître vous devez connaître votre physique, vous devez connaître la voix que vous avez vous devez euh, aussi aussi avoir l'habilité de travailler devant la caméra sans être frustré pour que la mémorisation du texte se fasse plus rapidement. Vous savez chers amis sur un plateau de, de tournage, euh, certains sont parfois hués parce que devant un texte d'une ligne, il faut toujours qu'on soit en train de les relancer. Parce que le brain, la mémoire, n'arrive pas à caler ce texte dans la tête. À caler ce texte dans la tête. Et ça revient là à ce que je vous disais dans l'une des vidéos, la lecture. La culture générale. La culture générale. Un acteur doit se cultiver. Un acteur, il doit beaucoup lire. Un acteur, il doit regarder des programmes de télévision. Un acteur, il doit regarder d'autres films. Être acteur, c'est tout un métier. Un métier tellement vaste que parfois, quand tu négliges ou quand tu le prends avec légèreté, tu te trouves bloqué à plusieurs niveaux. Il faut lire, c'est très important pour un acteur. La lecture, la culture générale, faut être cultivé. La lecture euh, rend plus active notre cerveau. Parce qu'il s'agit là du cerveau, nous parlons de maîtriser, retenir les textes, mémoriser les textes, pour pouvoir les dire sans les réciter. Et pour mémoriser ou encore dire un texte sans le réciter, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. C'est où on faisait entrer dans l'une des vidéos, les, les, les plateformes de recherche comme Google, ou peut-être des dictionnaires pour la définition de certains thèmes afin de savoir exactement ce qu'on dit. C'est juste revenir sur des vidéos précédentes, mais aujourd'hui, nous parlons de mémoriser nos textes. Et comme je le disais précédemment, c'est notre cerveau qui nous sert de mémoriser le cerveau. De mémoriser les textes. Et vous pouvez travailler sur la mémorisation. Ça prend beaucoup de pratique, mais à la fin, ça vous aide. Je vais vous donner quelques secrets personnels que j'ai eu à faire. Ça, je vous ai dit, euh, ce masterclass concerne plus mes, mes informations personnelles. Comment moi, j'ai travaillé jusqu'ici pour que certains réalisateurs, pour ceux que j'ai pu euh, plaire sur des plateaux ou impressionner sur des plateaux ou mes partenaires sur la retention de texte ou peut-être sur le jeu. J'ai dit, je partage avec vous mes expériences. Comment moi, je fais pour euh, mémoriser régulièrement mes textes et ne pas toujours être en train de me buter. Vous pouvez être bloqué et on vous donne le mot qui vous bloque. Ça vous permet de continuer aisément votre texte. Mais si c'est que dans le texte, vous n'arrivez vraiment pas à vous retrouver à aucun niveau, c'est un problème. Ça veut dire que votre cerveau n'arrive pas à enregistrer ou à mémoriser le texte en question. Et ici, comment est-ce que je fais Quand j'ai un scénario par exemple, quand, à chaque fois que j'ai un scénario, je ne cherche pas à travailler sur le texte. Je cherche à travailler d'abord sur le caractère du personnage cest à je cherche d'abord à comprendre mon personnage. Qui est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais Avec qui je joue Quel est mon impact dans cette scène particulière ou dans le film en général Quelle est ma prestance physique Quel est le timbre vocal que je dois avoir Quels sont les types d'émotions que je suis censé développer le long de ce film. Je travaille d'abord sur ce caractère de ce personnage-là. Ce qui m'aide parfois à mémoriser le texte parce que tant que je finis par connaître qui je suis, je prends le texte, c'est plus facile de l'accommoder à moi-même, à mon personnage. À mon personnage et ça me permet aussi de de savoir ce que je dois changer sur moi ça me donne aussi la latitude de pouvoir improviser ça c'est le premier point le second point j'apprends régulièrement à mémoriser le texte que je lis chaque jour. Ça dit, ce n'est pas automatiquement un, un scénario que je lis. Donc, je peux prendre un roman, je suis en train de le lire à un moment, je m'arrête, je dis, cette partie, il faut que je, je, je la mémorise, que je la mette dans la tête. J'apprends à mémoriser. Apprenez à mémoriser les textes, pas les images. Pas les images. Mémorisez les textes que vous lisez. Mais pas les, les images. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple un document. Je me mets à le lire. Euh, un, un sage à Douala. Un sage douala qui parle aux enfants, qui leur donne des enseignements. Après, je reviens. Un sage douala qui parle aux enfants, qui leur donne des enseignements. Un sage Douala qui parle aux enfants, qui leur donne des enseignements. Je peux redire le même texte plusieurs fois, et en le redisant plusieurs fois, ça reste dans ma tête. Il faut redire le même texte plusieurs fois. C'est comme vous prenez une scène. Vous lisez. Et après, vous commencez à le dire. Un acteur qui n'a pas son texte n'est pas aimé des réalisateurs. Vraiment, un acteur qui trébuche à tout bout de son texte, ça, ça fatigue les réalisateurs. C'est très important. L'autre point c'est, prenez 15 minutes de votre temps chaque jour. 15 minutes de votre temps pour lire un texte et essayer de le mémoriser. Lisez, essayez de mémoriser les textes. Faites-le 15 minutes. Prenez 15 minutes de votre temps. C'est une carrière que vous voulez construire et il est très important que vous vous, vous battez pour euh, être à la hauteur de ce que vous voulez faire. Ne faites pas semblant. Si vous voulez devenir vraiment des acteurs, donnez-vous du temps pour le faire. Prenez 15 minutes de votre temps. Vous prenez le scénario, vous le lisez. Vous cherchez, vous retenez, cherchez à retenir ce qui est dire dans ce scénario ou dans le texte que vous lisez. Faites-le, c'est très important. C'est comme ça que moi, je travaille. Je vous ai dit, le métier de l'actorat, ça s'apparente parfois à la folie. Des gens qui ne connaissent pas ce que vous faites, vous traitent souvent de fou. Parce que parfois, vous vous trouvez dans la rue, à marcher, à parler seul. Moi, parfois, quand j'ai un texte, pour ne pas le perdre, j'ai l'ai lu, j'ai essayé de redire le texte sans être en train de regarder le scénario. Et parfois, quand je suis dans la rue en train de marcher, je marche en, en l'écoutant, en le disant. En le disant, en essayant de, de jouer, en le disant. Parce que, au fur et à mesure que vous répétez, vous répétez, ça reste en vous. Et, chaque fois qu'on vous réveille à n'importe quelle heure, vous redonnez le texte. Vous redonnez le texte. L'autre façon, c'est faire appel à quelqu'un pour vous aider dans ça. Faire appel à quelqu'un pour vous aider dans la retention du texte. Ça, c'est une autre astuce que je vous donne. C'est une autre astuce, autant pour moi, que je vous donne. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en face de vous, vous avez votre texte, vous le lisez, et vous redonnez le texte à la personne qui a ça à main. Vous essayez de redire le texte, et la personne vérifie si vous dites exactement ce qui est dans le texte. Ce qui est dans le texte. Ça, c'est une autre astuce. L'autre, c'est... Lisez, déposez, répétez. Ça, c'est seul. Il n'y a personne. Vous lisez le texte, vous le déposez, vous essayez de redire la même chose tout seul. Vous essayez de redire. Vous avez un cerveau qui fonctionne tellement rapide. Ça veut dire le texte que vous venez de lire, si vous essayez de le redire sans être en train de regarder votre scénario et que vous butez, vous allez vous rendre compte rapidement que vous êtes en train de buter. Ça, c'est une autre astuce. Et à cet instant, reprenez le texte. Refaites l'exercice jusqu'à ce que vous dites normalement ce texte. Et une fois que vous avez dit normalement le texte, faites-le régulièrement. Régulièrement. L'autre point, c'est ce que beaucoup de personnes aiment. J'ai vu beaucoup le faire, c'est pas trop mon genre, mais bon, c'est une astuce qui marche pour pour certains. C'est-à-dire, vous avez le texte là, vous le lisez et vous prenez un autre bout de papier. Vous avez lu le texte, vous vous essayez de de réécrire réécrire ce que vous dites sur un autre papier. Certaines ces personnes certainement quand elles réécrivent elle, elle mémorise, elle mémorise le texte. La réécriture leur permet d'enregistrer le texte parce que le but c'est d'enregistrer le texte dans votre mémoire pour pouvoir jouer aisément. Parce que quand vous avez le texte, vous êtes approprié d'un texte, où vous jouez plus facilement. Donc voilà une autre, une autre astuce. Et l'autre astuce est parfois la plus recommandée. Pour des personnes qui n'arrivent pas à lire et mémoriser directement ou encore à prendre 15 minutes du temps pour le faire ou à faire appel à quelqu'un ou encore liser. Ceci, c'est l'enregistrement. Dans nos téléphones, aujourd'hui, on a la facilité avec les téléphones d'avoir des enregistrements audio. Des enregistrements audio. Alors, lisez les textes. Essayez de vous enregistrer. Essayez de vous enregistrer. Faites-le plusieurs fois. Et gardez l'enregistrement qui a réussi dans votre téléphone. Partout où vous êtes, quand vous avez une minute, mettez votre téléphone là. Vous lancez votre enregistrement. Vous l'écoutez. Vous lancez votre enregistrement. Vous l'écoutez. À force de l'écouter, vous l'enregistrez. Vous l'enregistrez. Et c'est comme ça que vous mémorisez votre texte. L'autre astuce, c'est... Bon, certains utilisent parfois des, des ballons, des gens, trucs. Tu es en train de dire le texte. Je suis très déçu de ton comportement. Tu étais censé m'appeler hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un travail que vous faites. Je suis très déçu de votre comportement. Tu étais censé m'appeler hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis très déçu de votre comportement, tu étais... Non, je suis très déçu de ton comportement. Tu étais censé m'appeler hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez constaté que quand j'ai changé, je suis très déçu de ton comportement et que j'ai dit plus, au lieu de ton, j'ai dit de votre. J'ai rapidement constaté que je venais de bugger. Ça, c'est pour ceux qui peuvent travailler le texte en lançant les les, les, les balles de tennis. Tu vois, quelqu'un qui joue avec son ballon de tennis, ça tisse là en donnant son texte. Voilà quelques astuces que je peux vous recommander pour le travail du texte. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est je vous ai donné plusieurs astuces. Travailler de caractère, c'est déjà très important. C'est un truc très important qui ne discute pas. Apprendre régulièrement à mémoriser les textes que vous lisez, que ce soit le roman ou n'importe quel document que euh, vous lisez. Vous rappeler de tout ce que vous lisez dans la rue, pas des images. Et encore, prendre 15 minutes de son temps. 15 minutes de son temps pour euh, travailler le texte, essayer de reprendre, de mémoriser les textes, faire appel à quelqu'un qui vous écoute pour vous dire si le texte que vous donnez ou que vous venez de lire et que vous donnez est normal ou pas, ou encore euh, liser, de lire un texte, le déposer, le répéter. Lire un texte, le déposer et essayer de redire le texte sans être en train de regarder le scénario. C'est ça que je dis Lire un texte, le déposer et le répéter. C'est ce que j'essaye de dire. Lire lire un texte et le réécrire. Ça, c'est une autre astuce. Lire un texte, le reproduire sur un format. C'est une autre astuce. Et maintenant, s'enregistrer audio dans nos téléphones pour réécouter après. Pour réécouter régulièrement. Régulièrement. Peut-être tous les 10 minutes. Faites-le même seulement tous les 10 minutes. C'est très important, faites le tout. Vous, avez vu, vous allez voir qu'avec le temps, vous avez habitué votre cerveau à un rythme de retention que quand vous allez prendre le texte, il y a d'autres qui prennent le texte, ils le lisent là, il faut qu'ils lisent à haute voix. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de lire à haute voix, ils retiennent le texte. D'autres, ils n'ont pas besoin de lire à haute voix, ils le lisent là calmement. Au fur et à mesure qu'ils lisent, ils sont en train de, de mémoriser le texte. Tout étant fait que c'est très important de mémoriser son texte avant de passer sur la scène. C'est très important. Ça fait plusieurs astuces qui ont été données. Si vous pouvez maîtriser toutes ces astuces, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas maîtriser toutes ces astuces, et que vous avez une de ces astuces qui vous paraît plus évidente, Accrochez-vous à cette astuce et ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. Faites-la régulièrement, chaque jour, pour que ça devienne votre allié d'accompagnement. Faites-la. C'est très important. Devenir acteur, c'est tout ce qu'on apprend là qui réunit, qui font de vous un acteur compétitif, un acteur sollicité par les autres. Quand on sait que on vous, vous aurez, vous ferez parfois face à des séquences où euh, vous aurez des mono, des monologues avec des gens où vous êtes en pleine discussion, vous causez, vous avez un monologue tellement long que vous allez donner dans dans un euh, dans une scène et pendant ce temps, dans ce monologue là, c'est vous n'allez pas vous arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter. Et pour pouvoir donner ce monologue sans trébucher, il va falloir que vous ayez mémorisé le texte. Ou encore, que vous ayez idée de ce que vous dites, pour que quand on vous relance, vous puissiez continuer sans difficulté. Donc, voilà en quelque sorte ce que l'équipe de devenir acteur a bien voulu partager avec vous pour cette euh, autre édition. Et avant de partir, je voudrais donc dire merci à l'équipe de production de devenir acteur. Dis merci à My Freaka Entertainment pour euh, cette production. Dis merci aux producteurs. Je pense ainsi à Sinclair euh, Gankin, Je pense ainsi à Gisèle Nancy. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui s'abonnent sur la chaîne. Continuez à vous abonner, c'est très important. Euh, merci à toutes ces personnes voilà, qui aiment nos vidéos, qui commentent les vidéos. Toutes ces personnes qui laissent un pouce de « j'aime » sur la vidéo. Faites comme eux, likez, commentez, laissez votre pouce de, de, de, de « j'aime ». Partagez la vidéo afin que les autres puissent aussi la regarder. Ça nous encourage davantage pour le travail que nous sommes en train de faire. Comme on le dit, si vous avez des questions, des, des, des, des problèmes, un point d'ombre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous écrire. Nous viendrons, l'équipe travaillera pour répondre dans les, les prochaines vidéos. Merci à mon ami hein, Alex qui est uh, du côté uh, de Washington. Merci à tout le monde. Retrouvons-nous vendredi prochain pour uh, une autre édition sur devenir acteur. D'ici là, portez-vous très bien et je vous aime très fort parce que vous le méritez.